Bonheur ou richesse Si je vous donnais le choix, que choisiriez-vous Stop Arrêtez la vidéo, soyez honnête, laissez votre commentaire et donnez-moi votre choix. Vraiment en étant honnête. C'est fait Super Laissez-moi vous raconter cette histoire. C'est une jeune femme qui jardinait et puis elle voit passer au loin trois vieux monsieur qui avaient l'air fatigués, qui avaient l'air vraiment euh, affamés Et elle leur propose de venir pour... Euh, voilà, leur euh, offrir euh, un repas. Et ils arrivent vers elle, ils disent, mais euh, on veut bien, mais est-ce que votre époux est, est chez vous Elle fait, ben non, mon mari, il est au travail, il n'est pas encore rentré. Mais ben, ce n'est pas grave, on ne peut pas rentrer chez vous, on va attendre qu'il rentre. Et là, ils se sont installés dans son jardin, ils ont attendu que le mari rentre. Et le mari, il est arrivé, elle est entrée le, le, le voir. Et en lui disant, voilà, il y a ces trois messieurs, les pauvres, ces trois vieux messieurs qui sont là. J'aimerais vraiment bien leur offrir hospitalité pour Dieu. il n'y a pas de problème, invite-les, hein, qu'ils rentrent, qu'ils rentrent. Alors, elle sort voir ces trois vieux messieurs et elle leur demande de rentrer. Elle disait, ah non, on est désolé, laissez-nous vous d'abord nous présenter. Moi, je suis amour, lui, c'est richesse et lui, c'est bonheur. Et on ne peut pas rentrer tous les trois. Il n'y a qu'une seule personne que vous allez pouvoir inviter. Rentrez chez votre mari, concertez-vous avec lui et voyez quest ce qu'il veut. Et là-dessus, elle rentre et elle dit à son mari, oh, « Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Tu sais pas quoi, les trois messieurs là dehors. Eh bien, figure-toi, le premier, il incarne l'amour, le second, il incarne la richesse et le troisième, il incarne le bonheur. À ton avis, on a visqué qui elle dit bah, « écoute, c'est au vu, on va inviter la richesse. Tu imagines tout ce qu'on va pouvoir s'acheter, s'offrir, les voyages qu'on va faire, etc. Et » Elle, elle lui dit « Et pourquoi pas le bonheur Franchement, et pourquoi pas le bonheur ?» Et euh, il dit « Oui, bon, si tu veux. » Et ensuite, il y a, <rire> ça c'est Diana, tout va bien, et il y a leur petite fille qui entend la discussion, elle leur fait « Mais non, mais non, mais moi je veux des mamours, moi je veux des mamours, je veux des mamours. » Et les parents se sont regardés, et se sont dit, elle a peut-être raison, franchement, ce qu'il faut, voilà, c'est comme Diana, je veux des mamours, je veux des mamours. Et là, elle sort en disant, voilà, on a décidé, on est désolé pour vous, messieurs, mais là, on a décidé d'inviter l'amour. Et là, l'amour se lève, et d'un coup, il est suivi par les deux autres personnes. Et elle leur a dit, mais monsieur, mais vous ne m'avez pas dit que vous ne pouviez pas rentrer tous les trois Et il dit, mais si ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous avez fait le bon choix. Là où va l'amour, les deux autres le suivent tout le temps, qui sont le bonheur et la richesse. Alors si vous deviez faire un choix dans votre vie, moi je vous le dis, faites toujours le choix de l'amour, je vous le souhaite. Parce qu'en plus, il vous le rend super bien. Aujourd'hui, je vais vous le prouver en image. J'ai découvert grâce à Diana, je vais vous la montrer, ma petite didette. Voilà, l'amour inconditionnel. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. J'ai toujours connu l'amour conditionné. Je t'aime si tu me fais ça, je t'offre ça si tu me fais ça, je vais t'adorer s'il y a ça. Avec eux, j'ai appris à me reconnecter avec une autre forme d'amour. Ils vous le rendent super bien. Regardez comme notre... Combinaison parfaite a fait qu'on a fait des choses exceptionnelles. Diana, c'est la première fois que tu vas faire ça à l'antenne. J'aimerais que tu leur prouves comment tu sais chanter. Viens, on va le faire Diana. On va chanter. À trois. Un, deux, trois. Bon. Voilà. Là où il y a de l'amour, il y a aussi du bonheur et de la joie. J'ai eu beaucoup de bonheur et de joie à entendre ma didette chanter. C'est Neidrachet. Comme d'habitude, je vous retrouve tous les mardis pour cette capsule de 3 minutes pour changer de vie. Aidez-moi à combattre cette croyance universelle qu'il faut énormément de temps pour changer. Non, le changement peut être imminent, peut être immédiat. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la à un maximum de personnes pour m'aider dans ma vision, dans ma mission qui est d'impacter des millions de personnes avant que je meure. J'ai envie de laisser un patrimoine, mais je n'ai pas envie de le laisser seul, j'ai envie de le laisser avec vous. Et j'ai envie de faire cette émission pour vous, mais avec vous. Donc si vous avez vécu, lu une histoire qui vous a touché, qui vous a, qui vous a impacté, please, envoyez la à moi euh, par mail, très simple, nom, prénom, avec votre histoire à contact Si votre histoire me touche, je vous promets de lui donner vie. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Nahid Rashad. Hada huwa illa